Je oh. yeah. sais pas ce qu'ils pensent quand on se regarde Quel est le besoin pour la demande On est perdu entre deux mondes Sachant que parfois même les yeux mentent A savoir qu'on y arrive qu'en fuchant Je m'éloigne de leur à et sans chuchote Qui tout pas chuchote ses jugements Dis-moi, y'a de quoi de plus important que l'amour et la peur Travailler sur soi, qu'un homme qui l'a pour son labeur, qu'une femme qui se respecte et surveille son aura Je comprends que les pires choses à vivre sont sûrement les plus belles leçons de morale On fait aller, on tease, ça calme ce qui nous obsède Mes cicatrices sont donc les plus belles choses que je possède Moi j'ai besoin de soleil de partir voir la vie Sans rage d'échanger de partage m'attends à pâtir de vomir par la vie Il faut que je m'éloigne du délire sale bouffé, et biture Évoluer pour mieux répondre, J'en ai assez de bouffer le bitume Faut qu'on se remette en question y a trop de haine dans ce qu'on pense, faut qu'on arrête Faut qu'on apprenne à se comprendre Grand temps de tourner les pas, les pas Vivre est un métier, il est l'heure d'en accepter les tâches, tâches. je m'en vais écouter les âges, Et les âges. faut qu'on apprenne à se comprendre pour faire passer le message, ce le serait message. grand temps de tourner les pas J'ai pas compris où est-ce qu'on va, je vois un tas de à la page, des sons inaudibles. je préfère les barbucks à la page, à s'enfoncer dans l'inutile, t'as raté le test. Mise tes bêtes et à force qu'on me dise que t'es belle, t'as zappé le reste. On a tant de choses à découvrir, tant de choses à partager, combien de bouches à nourrir et combien de raisons de pas se lâcher. C'est bel et bien sur scène que j sur mon taf quand ma vie fait des siennes, quand j'arrive à surmonter l'insurmontable. Mais qui a dit qu'il fallait qu'on se range dans des cases, la désinformation a tellement mis de choses étranges dans les crânes, enlève tes volets, fais tomber le mur, fais péter le toit, arrêtez. Et commence par connaître pour rester toi J'aimerais que ce soit le mépris, que nous mes prisons et les dalles Sur le même pédestal Sortons de nos prisons cérébrales Faut qu'on avance Y'a trop de peine dans ce qu'on pense, faut qu'on arrête Faut qu'on apprenne à se comprendre Il serait grand temps de tourner les pages. les pas Vivre est un métier Il est l'heure d'en accepter les tâches Je m'en vais écouter les âges Faut qu'on apprenne à se comprendre pour faire passer le message C'est bien beau de vouloir se comprendre, faudrait déjà se regarder, à croire que l'homme aime se faire du mal qui prend plaisir à se recaler J'en ai marre de stagner, j'enlève mes chaînes pour laver l'encre Je ferme ma vie loin des chaînes et des malveillants Donc faut s'éloigner de l'oseille De tous les lots des peaux claires Ceux qui sont pris pour Popeye mais n'ouvrent jamais leurs paupières Ceux qui donnent des leçons mais dans le fond ne sont jamais carrés À être tout le temps sombre finissent par s'égarer À force de m'ouvrir C'est plus du sang, moi je du son, y'a a quoi plus bon qu'un gros à Partager une discussion Y'a des montagnes à monter, des traversées à faire, on a les pour surmonter un cœur, pour un vers, c'est l'inverse Des plumes pour écrire, des voix pour chanter sur le tas Dure d'être optimiste, mais je m'en vais me pencher sur le tas Faut qu'on se regarde, y'a trop de gêne dans ce qu'on pense Faut qu'on arrête, faut qu'on apprenne à se comprendre Il serait grand temps de tourner les les pas Vivre est un métier, il est l'heure d'en accepter les tâches Je m'en vais écouter les âges